Comme une impression de déjà vu, un moment que l'on ressasse, que l'on ne cesse de repousser en se débattant de toutes nos forces, comme le condamné qui pleure quand on lui passe la corde au cou, espérant au fond de lui qu'on lui joue un mauvais tour. Je suis la sorcière de Salem, sur la place des braves gens, je vois les pieux qui se ramènent, ma peine s'allège en les voyant, léchés par les flammes, Reposer sur des cendres, mourir pour un étendard ou crever pour le défendre. Je suis la race des jamais d'accord des malheureux quand tout va, je fais la fête à ton enterrement noces ne m'invite pas. J'ai la rancune acide d'un gamin battu, mais bien bâti. À qui on a que les assis et ne fait pas de bruit. Je construis peu à peu une schizophrénie chronique. Chorégraphie de mes démons au thème pour ma cavélique. Pas à prépa, le dernier jour d'un condamné. Dernier repas dans la vie d'un affamé. Je joue au funambule sur la ligne verte. Je peux lire en toi comme dans une tombe ouverte. Je suis le poilu en permission, l'alcoolique en rémission. Le DRH qui démissionne, le chaos par soumission. Je relève la tête avec des dents en moins. Les cicatrices au kilomètre et du sang plein les poings. Personne n'a peur quand le lion est en cage. Mais qu'importe les barreaux si la clé n'est pas aux mains du sage. Dernière parole, dernier garrot. Je sens l'élastique qui pince mon épiderme et le froid dans mon dos Je ferme les yeux mais y a rien qui défile Je suis même pas au générique de mon propre film Vie à contre-courant, le cagoulé me regarde C'est bientôt le moment mais je ne baisse pas la garde D Envoie tout ce que t'as, donne moi tout ce que t'es Le curé veut m'absoudre mais moi je ne veux pas discuter Pas le temps pour la nostalgie ni les remords Rien ne n'est de l'hémorragie D'un presque mort Une caisse dans la fosse commune, quelques poignées de terre Perdu dans la brume comme une bière à la mer Ça se congratule d'un assassine Après Bourreau ou soldat, en voilà de beaux métiers Devoir ôter la vie à ceux qui ôtent la vie Rentrer le soir du travail et bien dormir la nuit L'accord de ce temps Le corps se réduit. Le dernier souffle se rend et les boucheries et il passe à autre chose de plus sensationnel Aujourd'hui quelqu'un a payé et sa dette éternelle, l'éternel Quelques traits de plume sur un parchemin perdu Pourtant échafaud pour justice rendue Le plus amoral n'est pas De perdre la tête Mais de gravir ces quelques marches Quand d'autres sont à la fête